Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle saison de 507 heures. Et comment démarrer mieux cette nouvelle saison qu'avec cette vidéo Souvenez-vous. à quel point la communauté 507 heures vous quadriller la France entière en fait Elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas une tournée des abonnés Eh ben, messieurs, dames, vous savez quoi On va le faire. Et à l'heure où je vous parle, on est exactement le 24 août 2021 et c'est le début de la première tournée des abonnés 507 heures. C'est parti, nouveau générique. Aujourd'hui, on est mardi, on va à Saint-Gousseau, donc c'est à 30 minutes de Limoges à peu près. Demain, on va à Sérilly. Après demain, on va à bourg les à côté de Valence donc. Et enfin, on terminera avec Vincent, un abonné fidèle qui me laisse toujours des messages très gentils qui habite à quelques kilomètres de Montpellier. Je jouerai la plupart du temps tout seul avec ma guitare et mon clavier, sauf demain où il euh, y a une jauge un petit peu plus euh, conséquente et donc les gars vont me retrouver là-bas. J'y jouerai mes nouvelles chansons de mon nouvel album On en avant première pour tester un peu tout ça avant la sortie officielle, le 16 octobre. Et puis voilà, c'est parti, direction Limoges Et bien me voilà arrivé chez euh, mes hôtes de la soirée que vous n'allez pas voir parce qu'ils souhaitent pas être filmés. mais la bonne nouvelle c'est que regardez ce qu'il y a dans le jardin un petit hamac c'est un peu quand même euh, la marque de fabrique le hamac dans 507 heures en fait la sonorisation je suis obligé parce que mon clavier ne produit pas de son s'il n'est pas amplifié mais ça va vraiment être plus du soutien qu'autre chose je pense que je vais sortir qu'une enceinte, parce que c'est vraiment petit. Bon allez, c'est parti, assez bavardé, je vais tout décharger. Envie d'apprendre la langue des signes Optez pour la solution 507 heures. Et voilà, premier concert de la première tournée des abonnés, c'est fait. On est mercredi matin. Je viens de partir à l'instant. Et comme j'ai un petit peu d'avance, Valérie et Guillaume m'ont conseillé d'aller voir un, un lieu qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle le Puy des Roches. Apparemment, c'est magnifique. Du coup, je viens de m'apercevoir que c'est pas accessible en voiture. C'est un chemin. Mais euh, c'est pas grave Ça fait une petite randonnée matinale C'est hyper agréable Ah ouais Ah ouais, d'accord Je vois le jean. Tiens c'est là Altitude 635 mètres Le puits de dôme c'est le truc Que vous voyez tout au fond là-bas Et il est à 113 km d'ici Et tout au bout là-bas Apparemment, c'est Limoges, derrière cet arbre, à 32 km. Il ne m'avait pas menti, c'est beau. Bon alors le concert s'est très bien passé, c'était la deuxième fois que je jouais finalement ce spectacle. La première fois c'était la semaine dernière en avant-première avec les gars pour le festival d'Arterre. Mais euh, la particularité d'hier soir c'est que c'était la première fois que je jouais ces chansons là tout seul. C'était un peu bizarre parce que ça fait un an qu'on répète en euh, trio quoi, avec Elie et Romain. Et là ma grande question c'est euh, du coup ça va donner quoi quand je serai tout seul avec ma guitare et mon piano quoi et finalement ça s'est bien passé, j'ai sauté une ou deux chansons quand même qui, selon moi, n'étaient euh, euh, pas appropriées, mais euh, sinon c'était très cool. Et donc là on est parti pour série Y où on va jouer ce soir et cette fois je retrouve les copains et là ça va être cool Salut les gars! Salut! Salut! Salut. Salut. Salut. Bien pour non! C'est au sol! Il n'y a pas un tapis? J'en ai un moi. Ah oui, t'as ton tapis de bâton. C'est joli. C'est champêtre. Il y a un arbre en plein milieu, il faut le couper. <rires> Fait la balance. Donc là il y a Eli qui se dit merde comment je vais faire pour être à, à voilà. minuit à Paris alors qu'on est à Cérylis. T'es à combien 4h heures, 3h30. Heures ouais. Voilà donc euh, en gros euh, dès qu'on va finir de jouer il va prendre sa gratte, il va se barrer. Voilà. Et puis après moi Romain, Romain, lui ça va, il, est, il a le temps ce soir. Aujourd'hui oui. on est chez Agnès. Oui et on est vraiment ravis de vous accueillir. Et euh, on a déjà eu un petit avant-goût ouais. à la répétition. Ouais, à la valence. Et euh, je pense que ça va être ah. très fort. génial. Super. Et ben on est à H- quoi 40 minutes du début. Oh. Mais les gens vont arriver dans 15 minutes. Voilà. Et on est prêt. Hein, on est ouais, bien on a la petite ouais, on a, là on a, on a le soleil, la, la plus belle après... journée, ah, journée d'août. Ah, ah ouais, tout à l'heure les gens vont être là, il y a un petit buffet, tout ça. Oui, on n'a on pas, pas sorti les bouteilles, mais là voilà. on va les sortir. On va, être on bien. va sortir le champagne. Alors. Salut, bon les amis, le concert s'est hyper bien passé, c'était très cool. Mais alors du coup, Ellie a dû partir parce qu'il joue demain, euh, et Romain a dû partir aussi. En fait, j'ai pris une décision, c'est de prendre la route, parce que j'ai 3h, 3h30 de route pour aller jusqu'à Valence demain. Et moi, j'adore conduire de nuit. Là, pour passer le temps et faire la route, je vais m'écouter un épisode de l'excellent podcast Les gens qui doutent. Coucou Fanny Ruet. je pense que je vais m'écouter celui avec Navo. Coucou Navo. Et, et c'est parti Rendez-vous à Valence pour demain matin. Ciao Valence, il est 10h du mat', je me suis réveillé, tout va bien. Du coup je suis méga en avance et comme prévu je vais flâner dans la ville, ça a l'air magnifique. Salut, il est 13h, j'ai encore deux heures euh, tranquille à me promener avant l'heure du rendez-vous chez le prochain abonné qui s'appelle Franck. Et euh, je suis allé au bord du Rhône pour me promener un petit peu, prendre l'air, faire quelques images et puis faire un petit bilan. Euh, on est à peu près à la moitié de cette tournée. Les choses qui sont formidables évidemment, vous commencez à me connaître, c'est les rencontres. Hier soir, c'était encore incroyable au niveau des rencontres. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ou 30 ans à France Inter, par exemple, qui est venu voir le concert parce que c'était une des voisines, tu vois, le hasard des, des rencontres. Du coup, moi, comme j'ai joué plusieurs fois à France Inter, on a parlé de connaissances communes, on a parlé de Jean-Louis Foulquier, on a parlé de, de toute une époque. C'est vraiment un point énormément positif. Sans, Je vois pas trop, trop de, de points négatifs à venir à votre rencontre comme ça, à traverser la France et puis à jouer, à rôder mon nouveau spectacle, euh, entendre vos retours notamment, c'est vraiment super agréable. Il y a deux petits points que je pense que je peux améliorer sur les tournées euh, des abonnés qui vont suivre parce qu'il y en aura d'autres. Le premier point à améliorer c'est les kilomètres. Là euh, par exemple cette nuit j'ai fait 4 heures de route euh, pour euh, passer d'un concert à un autre et en fait je me rends compte qu'avec une meilleure organisation il faut que je me prévoie un concert entre les deux, tu vois, 2 heures de route ça passe. Mais 4 heures, c'est trop. Alors l'autre truc qui est un peu amélioré, ça, mais j'y peux rien, ça fait partie du truc, c'est que je me trimballe avec ma guitare, mon clavier et tout mon matériel de sono à l'intérieur de ma voiture. Donc je peux pas tellement m'éloigner de ma voiture. Euh, ce matin, je suis allé prendre un café à Valence, euh, histoire de visiter un peu la ville. Mais tu vois, au bout d'une heure, je me disais, ah oh merde, il y a tout mon matos qui est dans la voiture. Là je suis euh, sur les bords de Loire, euh, sur les bords de Loire, coucou les Tourangeaux Là je suis sur les bords du Rhône, c'est très cool en fait je pourrais faire une randonnée, j'ai deux heures tu vois je pourrais marcher mais, mais ça me fait chier ma voiture elle est là-bas avec tout le matos euh, euh, sur le parking et j'ai pas trop envie de laisser ça, déjà un plein soleil et puis, et puis voilà malheureusement il y a des vols. J'ai appris hier que mon copain Gab qui est violoniste chez moi en Touraine, il s'est fait piquer son violon et tout son matériel de musique chez lui. C'est terrible, c'est terrible. Donc tu vois, ça n'encourage pas ce genre de choses. Malheureusement, on est méfiant parce qu'il y en a des vols de matériel de musique. Je réfléchis d'ailleurs à un format sur ma chaîne pour essayer de, de, de rendre ces vols un peu viraux. Essayer de voir comment je peux faire des vidéos pour qu'on retrouve plus facilement le matériel des gens comme ça, de mes collègues qui ont été volés. Je réfléchis, voilà. Gab, si tu regardes cette vidéo, t'as tout mon soutien. Ok, il est 15h, je suis pile à l'heure. Je vais sonner, apparemment, je suis arrivé. Toujours un peu intimidant. Et ben voilà, messieurs, dames, je vous avais dit que j'étais arrivé. Qu que sortir du champ Non, non, au contraire, je vous présente Franck. Euh, et Franck, euh, super abonné là. Là, on a de l'abonné. Attention, ça commente, ça participe au Ulule, ça invite chez l'habitant. C'est vraiment cool. Merci de m'accueillir, Franck, c'est trop cool. Et moi, je vais jouer là. Tlac Tu vois Petit. Euh avec les gens qui seront ici, et moi je joue là-bas. Et ça va être trop cool. Franck qui est là, il est intermittent du spectacle. On peut écouter ce que tu fais les euh, toons, Sur les, les, les, les Toons.com les toons. Les toons. Ouais. Je vous mets un lien là. Le présent. Oui, apparemment, il faut que je voie une photo. Il y a un truc qu'il faut que je voie. Non, rien. du frigo. Donc, t'as vu tonton Alain qui était en bas là. Ouais, qui était par là. Donc là, il avait 20 ans et il est, à côté, il est allé chez lui, chez ce gars là. Oh, voilà. oh ah, Regardez ça, faut que vous voyez ça. Est-ce que vous voyez Est-ce qu'on voit la caméra Incroyable Il a rencontré les nonnes. Il est chez lui là, carrément. Oh, oh Je suis jaloux. Moi, je suis arrêté la mort de Brian Bond. Ah ouais Ah bah ben, alors, super trempe c'est pareil, c'est un... <rire> <'est pas> pareil. <rire> là, je te dis, quand j'étais à Nîmes, la première partie c'était lui. Quoi. Bonjour, bon. ouais. Et après, il y avait Toto, et là, j'étais énormément <rire> déçu. Ouais. Parce qu'il y a Pascal, là, son pote. C'est un fou de. Bon. même lui, il n'a pas trop à toucher. C'est la Sonny Téléphone Ouais, ouais mon téléphone. <rire> non, bon, donc ça, c'est les gens devant bon, qui je vais jouer bon, ce bon, soir. Ils sont bienveillants, souriants et gentils. Ça se voit peut-être pas à l'écran là, mais en fait ils sont gentils. Faites coucou à la caméra vous abonnés de 507 heures quand même là. Bonjour, bonsoir. H moins 5 minutes. Monsieur Dame, comme prévu, je suis arrivé à côté de Montpellier, exactement Lunel. Et du coup, euh, bah, je suis avec Vincent, le jour. fidèle abonné dont je vous parlais plus, plus précédemment. Et puis il euh, y a des, des gens qui sont là. Et puis eh ben, là, on, il est midi on commence le concert. Oui. Bon, allez, c'est parti. Alors, euh, bah, du coup, euh, coucou Franck C'est euh, du coup je suis avec euh, Franck. et euh, c'était pour te remercier euh, de me l'avoir présenté parce que du coup euh, c'est une personne super sympathique comme toi. Et euh, je ah non, juste... je suis plus sympa que lui. Ça me fait plaisir et du coup, merci de me l'avoir présenté. Voilà. Ciao Et voilà, avec la magie du montage, me revoilà dans ma chère Touraine, non sans avoir fait les 8 heures de route qui me séparaient de chez moi en pleine nuit, bilan de l'opération la première tournée des abonnés c'était vraiment génial, je vais refaire une deuxième édition c'est absolument certain si vous avez envie de m'accueillir pour cette deuxième édition ça sera avec plaisir je vous mets l'adresse mail pour me contacter ici, voilà c'est tout pour cet épisode j'espère que le lancement de cette quatrième saison vous a plu merci énormément à toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont accueilli moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Franck pour 507h ciao